Donc, je m'appelle Anna, je suis en filière production et je suis partie au New Jersey, aux États-Unis. J'avais choisi d'aller à Rider University principalement pour les cours. Dans le domaine de la production, ils ont vraiment une diversité énorme qui est proposée, comme par exemple du coup audio production, vidéo production ou YouTube content and culture ça serait vers Thanksgiving, quand on a pu on pouvait partir où on voulait, et du coup j'ai pu partir dans le Vermont et rencontrer vraiment une autre dimension des États-Unis qui n'avait rien à voir. Ça m'a apporté au niveau du travail beaucoup, parce qu'aux États-Unis, ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière, surtout par rapport au cinéma ou à la musique. C'est vraiment une autre manière, même pour le montage, de, de travailler. Vraiment bah, foncez, n'hésitez pas, puis euh, surtout si vous euh, souhaitez vraiment approfondir euh, vos connaissances dans les domaines des médias euh, ou alors même vivre sur un campus à l'Américaine, tout ça, vous pouvez aller à Rider, il n'y a pas de problème, c'est génial